Au cœur de Corigliano, sur Via Moncenisio, englobé dans un petit parc qui en protège l'intégrité, il est possible d'admirer l'une des espèces arborées les plus suggestives dans tous les Salento, le chêne Bellani, appartenant à la famille des Fégacés, comme les hêtres et les châtaigniers, d'une hauteur d'environ 15 mètres et avec une canopée de 20 mètres de diamètre. Le chêne provenant du Moyen-Orient et qu'aujourd'hui il est possible d'admirer seulement dans les salentes, autrefois était presque considéré un arbre sacré, un monument à la nature et à la beauté, n'est pas seulement pour son histoire sans fin, mais aussi pour les rôles importants qu'il avait dans l'économie locale. L'air gland, en effet, produisait les tanins, une substance utile dans l'activité de production du cuir, autrefois très répandue dans les salentes.